Bienvenue au village de Doumoigny les amis. Donc là on est au centre hospitalier de Doumonier. Vous voyez. C'est parti. Je vais m'immerger. Ça c'est l'eau. Donc l'hôpital de Dumonier L'hôpital est là, et à la base, je suis venu pour faire autre chose, et je dois faire autre chose. Long... Donc ici, c'est que des bidonvilles. Hein des bidonvilles enfin euh, les villageois qui se mélangent avec les bidonvilles okay. oui. Oui. Oui. Oui. Bon désolé parce que des fois ça capte pas. Hein. Ça ça m a... M a... Donc ici, euh, du mounier côté vers euh, l'hôpital. D'accord. Euh, côté du vers l'hôpital. Donc voilà le terrain de foot Un peu d'air. Un peu d'air. Ville de Doumonnier. Qui c'est qui est de Doumonnier là les amis il y a des gens qui habitent à Dumunier ici là. Voilà, je suis à dans les hauteurs de Dumunier. Voilà. voilà. Je vais prendre. Je vais monter par là. Les déchets, bon, j'ai trouvé euh, des coupables ici à D'accord. ça, ça doit faire, euh, je sais pas combien de temps que c'est là, mais ça fait un moment, donc vous voyez ce qui est dommage ici à Mayotte, quand même, et je vous demande de partager le live pour que les gens de Mamoudou soient touchés parce que, voilà, c'est eux qui débloquent euh, des budgets euh, ironique d'accord pour entretenir les villes il serait quand même un petit peu plus important de de s'engager sur la propriété comme chose Là, je, vous, je vais vous montrer encore euh, restez prêt à être choqué hein. Restez prêt à être... bon ici des fois on a du réseau c'est dégueulasse c'est dégueulasse comment vous voulez comment vous voulez boire l'eau hein, quand la pluie Va amener euh, tout va descendre à la mer etc Qu comment comment comment comment jamais avancer comme ça c'est pas possible c'est des chiens chi hein. et contre le réseau désolé parce que le réseau euh, passe pas bien ici un coup ça capte un coup ça capte pas c'est pas c'est pas parfait quoi c'est pas parfait ça construit ça construit tiens lui ça c'est un truc de l'état <rire> go bah ça doit faire euh, allez, maximum un petit 3 ans hum? c'est comme ça ici les épaves sont plus vieux que nous plus vieux que certains enfants nous on les trouve nos enfants les trouvent <rire> c'est ça les déchets hein? Ei, o que o... é isso? Larger... Ah, o que é Ah, não. Não, Ah, Não, não. alors donc là on va on va revenir sur la route principale je sais pas si c'est celle ci. C'est pas celle-ci, la route principale. Alors ah. c'est pas la route principale, c'est la route pour Là, on va passer euh, vers le collège euh, Bacar La mosquée, il y a une mosquée ici. Chez nous, il y a encore euh... Bien sûr, une réserve naturelle encore. Hein. Il y a tout ça. Et c'est dommage. dommage. C'est pas ça. De L'ombre punaise Collège de Doumonier Bacarcout, il est juste en face de vous, à gauche. Qui c'est -ce qui a étudié ici à Dumonier Votre collège est là. <rire> Collégien, l'avenir La, de Mayotte. Collège Bacarpout. C'est le lycée, je crois. La sortie d'école, c'est là ça là Je vais, vous montrer, je vais vous montrer un truc qui va vous choquer. Ceux qui étaient à Mayotte, qui, qui sont partis de Mayotte. à Dzumonier, ici il y a un endroit stratégique pour passer, pour aller dans le nord. D'accord C'est le pont. Alors.. Je, je vous expliquerai, je, je vais vous montrer et puis je vous expliquerai pourquoi. Vous allez vite comprendre, hein? pourquoi Mayotte est dans dans des problèmes énormes, quoi. <rire> On est obligé de, de souffrir à chez nous, etc. C'est vraiment inadmissible. Inadmissible. C'est pas possible. Vraiment pas possible. Ces connards-là, ils sont en train de piller, mais à fond. Ils pillent, ils volent, mais à fond. À fond. Et c'est le peuple qui ramasse. C'est le peuple qui ramasse. Donc là, on est à carrefour stratégique. Je vous montre, je vais vous montrer le pont stratégique. Le pont stratégique, c'est celui-là. Si tu fais sauter le pont, il n'y a plus de transit routière ici. Vous montre le pont super dangereux. Alors, je je vous je vous montrer, attendez, vous allez voir. Hein. Restez là et je vous demande de partager le live. Je vais vous demander de partager le live. Un pont super stratégique est très dangereux. Très très dangereux, d'accord Partagez, partagez le live. Vous voyez à Mayotte, le problème qui est ce que il n'y a, de... a, a pas de gens qui réfléchissent, d'accord Ici, c'est un pont très dangereux. Et les gens ils sont obligés de passer là. Vous voyez, il y a des gens qui passent. Les voitures passent aussi. Il n'y a pas de passage piéton. C'est-à-dire que s'il y a un camion qui passe dessus, il y en a un qui se fait écraser, il est mort. Alors comment Expliquez-moi, hein. avec euh, la place qu'il y a ici et là-bas, est-ce qu'on ne peut pas mettre un deuxième pont ici pour désengorger et un passage piéton au milieu un petit pont ici qui va rejoindre comme ça voilà vers la droite je, je, je comprends pas ça fait des années et des années tu vois tu vois, là je traverse là mais c'est dangereux la voiture passe à côté et si y a un camion qui passe là il m'écrase il n'y a pas de passage piéton pas de passage piéton on est en france hein Excusez-moi du terme, mais on est en France. On est en France ici, euh, tout va bien. Hein tout va bien, chacun ferme sa gueule. Les Maoré souffrent en fait. Chacun ferme sa gueule, les Maoré souffrent. Pas de passage piéton, c'est le bordel. Je trouve ça. Oh, oh my god! Donc, la station totale de Zoumonier. Ça, par contre, pour mettre, pour mettre des stations, pour brasser des sous, ça, ils, sont, ils, ils arrangent bien. C'est joli, hein. tu viens payer, tu, tu viens faire ton, ton plein, voilà, super. Mais là, le gros point, le gros problème qu'il y a là, c'est là. C'est là. Regardez la place qu'il y a ici, là. La place qu'il y a. On peut mettre un deuxième pont ici. Ou élargir le pont, tout simplement. Mettre un passage piéton à côté, et puis les camions et les voitures passent. D'accord Et là, moi, je ne comprends pas. Ça ça, ça, ça fait des années. Ça fait des années que... Même ceux qui sont en France, ils connaissent ça. C'est pas possible, c'est pas possible, en fait c'est ça qui me choque, quand je, je suis arrivé ici euh, la première chose que j'ai remarqué que c'est le même pont il y a 17 ans, c'est le même pont ils ont changé juste le, le bois, et là même le bois tu vois, regarde le bois il commence à, à être, euh, c'est pas possible expliquez moi les, les, les amis expliquez moi je suis fou j'ai raison là parce que c'est dangereux de passer là c'est dangereux de passer en piéton là il n'y a pas de place de piéton ici regardez la voiture comment elle roule comment... vous voyez la voiture comment elle roule alors que je suis dessus c'est dingue c'est fou ah, moi ça me met en colère ça me met en colère je suis il y a des gens qui sont morts là il y a des gens qui sont morts écrasés putain hey, les gens vous savez je vais vous dire un truc nos responsables sont dangereux nos, resp nos, resp nos responsables sont dangereux à Mayotte et ils en ont rien à foutre voilà c'est ça le mot en fait ils en ont rien à foutre et je le dis hein, parce que là c'est comment vous dire ça là c'est une tome c'est une tome tu peux mourir là dedans là c'est complètement aberrant c'est pas possible c'est pas possible ces gens là, là quand même c'est pas possible parce que c'est le Maori qui c'est les mauvais qui souffrent, c'est les maorés qui... Euh, qui encaissent tout ça hein. C'est pas une autre personne, ce sont les maorés. Donc, euh... Donc voilà La ville de Tumoni faut que je m'achète à, à boire. Je suis un, je suis déçu hein, déçu. Donc euh, très déçu. Enfin, de toute façon depuis mon arrivée, euh, en vue de certaines choses, je suis dégoûté quoi. Regardez, regardez nos déchets. Regardez, regardez nos déchets où ils sont. Regardez. Donc les amis euh, Je vous ai montré euh, On a fini de on a filmi, on a fini de filmer ici On a fini de filmer ici Je vous laisse le, avec ce constat On se retrouve à plus tard Inch'Allah Bonne journée à vous, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège avec votre famille, Shabbat. et voilà, vous aurez l'occasion de découvrir notre village, d'accord, là je me suis immergé ici, immersion dans une autre ville, je ne sais pas, je n'ai pas de ville de prévu, mais je fais en fonction, donc voilà, euh... bon après-midi de Duongnié, euh, et bonne journée de du Mogni. Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh.